Bonjour à tous, euh, vacanciers, navigateurs, voyageurs, euh, vous l'avez constaté, je porte mon WIMB. WIMB, le fameux t-shirt qui améliore votre résistance au mal de mer, au mal des transports qui a été créé par Where is my boat Aujourd'hui, je vous invite à nous envoyer vos photos, vos films. Filmez-vous dans des conditions insolites, originales, classiques, sympathiques dans un endroit qui vous fait rêver, dans un endroit qui vous est cher, ou tout simplement en voiture, en train ou en avion. Participez à la communauté Where is my boat Et envoyez-vous de nouveaux éléments sur contact.whereismyboat.com A très bientôt, on compte sur vous